retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog puisque bah là euh, ce matin c'est euh, petite matinée on va dire euh, bah tu vois je suis dans un camion j'ai loin un camion et là ce matin ça va être matinée euh, ça va être matinée et bien transfert de, de matériel euh, mobilier dans un autre appartement puisque je me fais livrer et bien, une baignoire balnéo dans un précédent appartement euh, donc là je transforme de plus en plus mes appartements J'essaie de créer des expériences, je transforme tout euh, Donc je l'ai fait un par un bien évidemment Ça demande quand même un peu de travail Et euh, là ce matin du coup j'y vais On va réceptionner tout à l'heure cette baignoire Mais en attendant on va déplacer des meubles Qu'on va placer eh bien, dans un nouvel appartement euh, Alors cette fois-ci que j'ai acheté Et du coup on va les travaux vont démarrer dans un mois et euh, du coup, je commence déjà à déplacer des meubles commencer à, parce qu'à un moment donné, il faut bien euh, mettre le stock quelque part. Voilà, donc je t'emmène avec moi et bah, là, tu verras ça dans les prochains euh, épisodes. On retrouve eh bien dans, dans l'appartement. du coup, la livraison a eu lieu hier soir. Là, tu vois, je viens de repasser ce matin. Bon voilà, ça se présente comme ça. Donc là, du coup, bah, j'attends l'artisan. Il va passer dans le monde aujourd'hui euh, pour faire donc bah, toutes les installations, puisque l'on va être obligé de passer, euh, on va être obligé de creuser ici, enfin de, de tout simplement de, de créer un, une, on va dire un, un accès. Hein. Donc là, si on est sur un porteur, il va creuser, etc c'est quand même pas ça va être quand même du boulot, on risque de se raccorder du coup derrière, derrière ce mur là. Euh, voilà, il y a aussi la pose d'un chauffe-eau, donc il va qu'on voit ça, parce qu'on a besoin d'un gros chauffe-eau. Euh, voilà, donc, du coup bah, tout a été livré. Je t'avais déjà présenté cette baignoire-là hein, il, il, il y a quelques temps de ça. Donc euh, moi du coup j'ai un accord particulier avec, le, avec la société puisque je suis client. Et d'ailleurs, quand tu rejoins mes programmes de formation, notamment Expérience Formula, eh bien, ça permet de profiter d'une remise de pratiquement 500 euros sur ce type de produit. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, voilà. Donc, du coup, bah, là, maintenant, on va réenchaîner sur toute une phase de décoration de cet appartement qui était déjà acceptable, on va dire, mais c'est largement insuffisant sur ce qu'on peut faire ici. Euh, donc, du coup, bah, avoir un peu de boulot, déco, etc. Mais euh, ça devrait être plutôt, plutôt pas mal. Euh, voilà, donc du coup, bah, là, j'attends donc l'artisan euh, qui devrait plus trop tarder. Euh, et puis, bah, écoute, j'ai partagé bien entendu, tout ça euh, avec toi. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine euh, partie. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui dans l'appartement puisque bah, hier, je t'avais fait voir dans le précédent épisode la livraison de la baignoire. Donc ça y a, est, c'est installé. Donc, voilà, ça a été raccordé, tout fonctionne parfaitement. Bon, je vais pas te la mettre en eau, ça sert à rien. Par contre du coup bah voilà ça il y, y, y a le grand ballon, enfin le, oui, le, le ballon d'eau chaude, donc on va, on va le coffrer bien évidemment, je te ferai voir ça une fois que ce sera fini, mais voilà le résultat. D'accord Donc là auparavant il y avait le lit. Là le lit du coup il va être mis euh, comme ça en fait, la télé va être suspendue et euh, bah, on va charger en décoration, etc. Donc je te ferai voir ça dans les prochains épisodes, bien évidemment. Euh, mais ça devrait, être, ça devrait être plutôt sympa. Bienvenue dans cette nouvelle partie du vlog. Donc là, je me situe dans le même appartement que je t'ai présenté l'autre jour. On s'est fait livrer pas mal de choses. La baignoire est enfin posée. Là, on est en train de terminer la décoration. L'agencement, on va dire l'ameublement, pas mal de petites choses. On va mettre des nouveaux cadres, etc. Et je vais te présenter ça tout de suite. Et je ne suis pas tout seul d'ailleurs. Ah, il il, il m'a demandé d'être sur la caméra. Non, voilà, on est en train de... Tac, voilà la baignoire. Donc oui, je te présentais Cédric, voilà, qui bosse maintenant avec nous dans la conciergerie. Ah faut pas le dire <rire> Bon bah on le dit pas alors. <rire> Allez, au continue. Ah oui, il est consultant. Voilà. Euh, tac. Donc du coup, le chauffe-eau qui a été posé. La baignoire. Voilà. Donc création d'expérience, comme je le dis tout le temps, c'est ce qui va faire la. La force de cette activité, hein, c'est vraiment vers ça, enfin, ça qu'il faut aller aujourd'hui si vous voulez avoir des résultats euh, bah, bien supérieurs à ce qu'on est capable de faire euh, euh, on va dire de manière traditionnelle. Voilà, voilà. Donc du coup, bah, on avance, puis je continuerai à publier des, petits, euh, des petites parties de ce blog. Allez, on se retrouve eh bien, dans cette nouvelle partie de ce vlog. Donc là, on est dimanche. Il est le dimanche 29 mai. Donc là, je suis en train eh bien, tout simplement de me préparer pour le live que je vais tenir sur YouTube dans quelques instants. Que je vais tenir à 18h tous les 17h12 au moment où je te fais ce, eh bien, ce, ce, cette petite partie de, de vlog. Et puis bah là, je suis en train de mettre à jour tout simplement eh bien, dans la formation le replay de mon dernier live, puisque tu le sais, je fais des lives régulièrement, des lives privés, privatifs pour les membres de ma formation. Et notamment, eh bien, hier, j'ai invité eh bien, donc, euh, donc une, un expert comptable tout simplement pour répondre à toutes les questions sur la comptabilité, hein, sur la bonne gestion de son entreprise. Et puis aussi, eh j'ai proposé tout simplement au moment de ma formation une offre qu'on a pu eh bien, travailler avec justement ce cabinet d'expertise comptable. Donc là, Du coup, bah, ça se passe comme ça, hein, tout simplement. Là, je suis en train eh bien, donc, de mettre à jour hop, dans la formation. Voilà. Et là, du coup, donc là, ça va s'afficher dans quelques instants puisque la vidéo est encore en cours eh d'upload, comme tu peux le voir juste ici. Voilà, donc là, du coup, c'est en train de se mettre à jour tout simplement dans la formation. Donc, ils auront accès eh bien, au replay directement de la formation. Et si tu veux voir un petit peu comment ça se passe, bah, la formation, c'est tout simplement comme ça. Voilà, tu as la formation et là, tu retrouves tous les différents modules liés eh bien, à l'intégralité de ma formation avec des études de cas et puis les replays des différents lives que je peux tenir les différents samedis. Voilà. Et du coup, bah là, je suis en train de préparer tout simplement eh bien, le live qui aura lieu à 18h. Live où je vais poser, bah, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et l'idée, eh c'est de répondre à toutes les questions liées autour de l'immobilier, location de compte durée, sous-location, conciergerie. Enfin bref, ça devrait être plutôt passionnant. Donc je suis en train de préparer tout ça. Et puis, bah, du coup, bah, je te dis à très vite pour la suite eh bien, de ce vlog. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Là aujourd'hui je me situe eh bien, en compagnie de, alors on va dire, collègues de travail, amis en même temps, tu vas voir, c'est ça aussi qui est bien dans le business, c'est que tu te fais des amis, et ça c'est vraiment cool. Et du coup, là on partage bah, un bon repas. On est. Bah, tu fais présenter les personnes qui sont autour de moi euh, et qui tout simplement, voilà, aujourd'hui c'est la journée, euh, eh bien. Euh, travail, hein, boulot, boulot, malgré ce que tu vas pouvoir voir dans les secondes qui vont suivre. Mais pourtant, on travaille bien, mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt aujourd'hui euh, d'entreprendre. Donc, je vais te les présenter un par un. On va commencer par Cédric. Bonjour, Bonjour. Cédric. Alors, qui es-tu Que fais-tu dans la vie c'est toi qui le dirais. Voilà, <rire> ah, bon. Bon, je te le dis en fait. Clairement, ce que fait Cédric, c'est que il est aujourd'hui, eh bien, euh, il participe dans le développement euh, de la conciergerie. Euh, puisque bah, la conciergerie est en train de se développer On essaie aussi de se développer sur un, bah, un plan Beaucoup plus régional, donc sur d'autres villes Et Cédric qui participe Et voilà, donc du coup Cédric vient nous D'arriver il n'y a pas très longtemps hein. C'est ça, je ne me suis pas trompé ça. Voilà, je vais te présenter ensuite Eh bien, euh, Samy qui va se laisser Qui va Bonjour. se présenter Qui es-tu, que fais-tu ben Moi je suis Samy, je suis l'homme de l'ombre <rire> <rire> Oui c'est vrai, c'est vrai Voilà, ben, j'assiste Sébastien dans l'aspect l'aspect formation Je suis là au quotidien euh, avec lui. Bon, super, super. Et on a Maxime Bonjour tout le monde. <rire> que fais-tu, Maxime ouais, Homme de l'ombre aussi. Euh, moi, je travaille avec Sébastien pour euh, faire en sorte que vous le trouviez facilement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, bon. Et puis, on a Crane, mon épouse, eh bien, qui fait la comptabilité aujourd'hui, qui s'occupe de toute la partie comptable de l'entreprise. Donc, tu vois, on est bien accompagné. on a pris le petit fût de bière on s'est pris. Euh, la nourriture indienne qui l'air très sympa ça c'est un poulet Shaikorma. korma et ça c'est vraiment juste excellent voilà ce que je voulais partager avec toi donc là aujourd'hui bah, journée de travail euh, on bosse aussi bien tu vois sur la partie conciergerie que sur la partie aussi formation et euh, l'idée c'est de te proposer toujours plus de valeur et euh, bien entendu structurer les choses notamment par rapport aux différentes certifications que je peux avoir aujourd'hui via notamment et eh bien Calliope et à travers le CPF puisqu'aujourd'hui tu peux faire financer les formations via le CPF. Voilà pour cette partie du vlog et je te dis à très vite pour la suite des opérations. Allez, on se retrouve dans la dernière partie de ce vlog, donc du coup, et eh bien tu le sais, ce mois-ci, je lançais du coup une nouvelle expérience, la création eh bien d'une romantique room dans un de mes appartements que j'ai converti eh bien dans ce type d'expérience, tout simplement parce que je voulais doper ma rentabilité. Donc euh, voilà, on a terminé. Ça n'a pas nécessité tu vois, de grosses modifications, mais ça a quand même permis vraiment, tu auras le résultat, de passer à autre chose. C'est surtout que moi, ça me permet de dégager beaucoup plus de rentabilité. Je vais voir ça tout de suite. Donc du coup, on arrive, voilà donc là tu retrouves bah, ce qu'on avait initialement on a changé bien entendu la disposition des des, euh, des meubles bien évidemment j'ai rajouté des petits euh, des petits sièges comme ça voilà on a changé les les, euh, les comment dirais-je les rideaux bien évidemment on a rajouté quelques tableaux voilà donc tu te rappelles un petit peu comment c'était initialement. La télévision, bah, du coup, voilà, elle est passée en télévision suspendue. Là, le chauffe-eau, on a essayé un petit peu de maquiller ça. Parce que je ne voyais pas trop comment faire autrement. Je voulais pas forcément euh, mettre un coffrage spécifique. Donc on a essayé d'habiller, se mettre de faire un, un petit côté déco en même temps. Donc on retrouve bah, la fameuse baignoire balnéo pour deux personnes. Voilà, qui est là, qui est prête, qui fonctionne. Euh, du coup, le petit déshumidificateur qui est super important parce que ça permet d'immunifier la pièce, que forcément il y avoir un taux d'humidité qui va être très important. Euh, voilà, grosso modo, ce qui a été ici changé, donc tu vois bien c'est pas non plus un, un énorme investissement, mais voilà, il y a toute une étape de décoration à mettre en place. Voilà, pareil aussi pour la partie cuisine qu'on a revue, on a monté un petit peu en gamme par rapport au café, notamment la cafetière que j'ai changée, etc. Ou aussi au niveau des tout ce qui est couteau, fourchette, etc. On a essayé de monter un petit peu en gamme pour avoir quelque chose de plus qualitatif encore. Voilà. Euh, la salle de bain, rien n'a bien bien changé là-dedans. Voilà, c'est assez classique. Mais tout est prêt et fonctionnel pour accueillir mes premiers voyageurs. Voilà, bah du coup, on a terminé sur ce vlog. J'espère qu'il t'a plu. Comme tu le sais, n'hésite bah, pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à lâcher gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu, bien évidemment. Si toi aussi, tu veux te lancer dans la création d'expériences de tes appartements, sache que je t'ai préparé justement une formation gratuite euh, où je t'explique tout, euh, comment mettre tout ça en place. Je donne aussi des bons plans où acheter bah, du matériel comme celui-ci et notamment comment économiser jusqu'à pratiquement 400 euros si tu passes par un de mes partenaires. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Tu récupères ça bien entendu dans la partie description, tu déroules, tu as découvrir une formation gratuite et puis tu verras par la suite si tu souhaites aller plus loin, il y aura quelque chose qui te sera proposé bien évidemment. On a terminé, euh, bah, je t'invite tout simplement bah, à rester avec moi puisque tu, on va enchaîner sur une prochaine vidéo bien évidemment et puis le mois prochain tu retrouveras tout simplement bah, une nouvelle vidéo par rapport à un vlog puisque j'essaie de publier chaque mois un vlog, c'est-à-dire en gros ce qui se passe pour moi, dans mes appartements, dans mes locaux à durée, dans mon immobilier. Enfin bref, je partage tout simplement ma vie avec toi à travers ce blog. Sur ce, je te laisse. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Excellente journée et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao